Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alerte sismique qui a été déclenchée pour la Martinique. Alors oui, effectivement, on a, on a eu cette, cette nouvelle, on a eu une augmentation des, des, des fréquences sismiques, de la fréquence sismique, donc euh, surtout sur une très courte période avec un nombre astronomique de, de, de secousses. Euh, micro secousse, je précise, hein, dans, dans la mesure où elle n'a pas été ressentie par la population. Donc je tiens quand même avant tout à vous rassurer euh, dans le sens où euh, ce que nous voyons euh, euh, régulièrement euh, en termes d'éruptions volcaniques, euh... comme par exemple celle du volcan Krakatoa en Indonésie, qui a une forte activité depuis le 20e siècle et il est la cause d'un grand effondrement qui a provoqué un tsunami meurtrier en décembre 2018. C'est un volcan à éruption explosive qui génère d'immenses nuages de gaz toxiques. D'autres, comme le piton de la Fournaise, qui est ce qu'on appelle un volcan bouclier. Il est situé à l'est de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Il est actuellement l'un des volcans les plus actifs au monde, avec le Kiloa dans les îles Hawaï, le Stromboli et l'Etna en Italie et le mont Erebus en Antarctique. Une éruption précédente a commencé en août 2006 et s'est terminée en janvier 2007. Ce volcan est entré en éruption à nouveau en 2007, en 2008, en 2010 et en 2015. L'éruption la plus récente a commencé en décembre 2020. Plus récemment, le volcan de la Soufrière, de Saint-Vincent et des Grenadines. Il est entré en activité éruptive en décembre 2020, avec une série d'événements explosifs en avril 2021. Les éruptions ont été accompagnées d'importants dégagements de vapeur et de gaz qui ont recouvert l'île de grosses couches de cendres et forcer quelques 16 000 personnes à évacuer leur maison. Plusieurs mois après la dernière éruption du 22 avril 2021, l'activité sismique se poursuit mais avec des secousses de faible intensité. Voyons maintenant la Montagne Pelée, ou Mont Pelée, qui a récemment été placée en vigilance jaune du plan Orsec en raison de signes de réactivation. La Montagne Pelée est un volcan actif et compte tenu des observations qui sont faites, la surveillance est donc renforcée. C'est le sens de cette vigilance jaune. L'OVS est aussi alarmée d'une réactivation du système hydrothermal du volcan. On a détecté une réactivation de la montagne Pelée et elle pourrait se produire à l'échelle de quelques années, mais peut-être moins. Pour la période du 23 au 30 avril 2021, on constate que son activité a fortement augmenté. Pour la seule journée du 28 avril 2021, près de 163 séismes ont été enregistrés. Au total, au moins 312 secousses de type volcano-tectonique. De magnitude inférieure ou égale à 1 ont été enregistrées par l'OVS dont 241 entre le 27 et le 29 avril 2021. La dernière éruption de la montagne Pelée a eu lieu en 1902 détruisant la ville de Saint-Pierre et faisant près de 30 000 morts. Le niveau d'alerte reste jaune pour le moment. Une chose est sûre, c'est que nous devons nous préparer à toute éventualité. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous organiser en cas d'urgence avec nos familles, mais aussi avec nos proches. N'hésitez surtout pas à nous contacter ou à nous donner vos impressions en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente continuation. Restez vigilants et surtout si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à nous laisser euh, vos questionnements, commentaires, euh, et nous tâcherons d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt, et prenez soin de vous.